Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons voir comment manipuler les expansions arithmétiques. Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre et d'apprendre à utiliser les expansions arithmétiques en BASH en répondant aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une expansion arithmétique Comment travailler avec des nombres de bases différentes Quelles sont les syntaxes d'expansion qui permettent de réaliser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions Quelle syntaxe permet de calculer une puissance Quelle syntaxe permet d'obtenir le reste d'une division euclidienne Quelles sont les syntaxes d'expansion qui permettent de faire des comparaisons arithmétiques Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est une expansion arithmétique. Alors, Une expansion arithmétique est un mécanisme fourni par Bash pour réaliser des opérations arithmétiques. Pour réaliser une expansion arithmétique, on utilise la syntaxe $double parenthèse expression où expr est une expression arithmétique. Et il faut savoir qu'il existe différentes expansions arithmétiques en fonction de expr. Alors, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va calculer l'opération 2 x 5 en utilisant une expansion arithmétique. Donc là, je fais echo $double parenthèse ouvrante 2 x 5 voilà et je m'aperçois que le système me renvoie bien 10, c'est-à-dire le résultat de 2 x 5. Alors, le résultat final, justement, sera toujours converti en un entier relatif. Donc, prenons un autre exemple. Dans cet autre exemple, on fait l'opération 5 divisé par 2, et on constate, effectivement, que le résultat fourni est 2, et non pas 2,5. Voilà, donc on fait écho, donc, 5 divisé par 2, et là, on voit bien, effectivement, que le résultat est 2, et il n'est pas 2,5. Alors, si EXPR contient une variable, alors il n'y a pas besoin de l'exprimer avec la notation variable ou accolade variable. Donc prenons un exemple pour illustrer ça. Alors, dans cet exemple, on va définir une variable dont la valeur est 2, puis on utilise cette variable dans le calcul de 2 fois A plus 3. Voilà. Donc là, par exemple, je fais A égale 2. Voilà, je fais écho double parenthèse ouvrante 2 fois A plus 3. Et là, je vois effectivement que le résultat est 7, c'est-à-dire que 2 fois 2, ça fait 4 plus 3, c'est égal à 7. Et là, si toutefois je cherche quand même à utiliser l'expression avec un dollar, on constate que cela marche tout aussi bien. Alors, voyons maintenant comment travailler avec des nombres de bases différentes. Alors, la base par défaut, qui s'applique aux expansions arithmétiques, est toujours 10. Mais il est possible d'utiliser d'autres bases à l'aide de la notation générique base dièse valeur. Voilà, donc c'est celle-ci, Voilà, base dièse valeur donc représentation alors prenons un exemple, donc dans cet exemple on va successivement exprimer à l'aide de la notation générique le nombre 18 en représentation binaire, octale et hexadécimale donc tout d'abord en binaire voilà je fais 2, donc ça c'est la base, dièse et là ici j'écris mon nombre en notation binaire pardon, j'ai dû me tromper voilà, j'ai oublié Voilà. et on voit bien que Effectivement, ce nombre en notation binaire, donc sur une base 2, e, c'est bien égal à 18. Donc si maintenant je cherche à réécrire 18, cette fois-ci en notation octale, je fais ça, donc c'est 22 en notation octale, c'est bien égal à 18. Et si maintenant je cherche à passer en hexadécimal, donc en hexadécimal c'est 12, et là je vois bien que c'est égal à 18 également. Alors il faut savoir que certaines bases pardon, peuvent aussi être exprimées avec une syntaxe qui va leur être propre. Donc prenons un autre exemple où là on va représenter successivement à l'aide des notations spécifiques le nombre 31 en représentation hexadécimale et octale. Donc par exemple si je fais écho 0x1f, voilà, donc le 0x représente justement le préfixe à mettre pour dire au système qu'il s'agit d'une représentation hexadécimale. Et si maintenant, je cherche à représenter 31 sur une base octale, je préfixe mon nombre, justement, avec un 0. Et là, j'ai également donc la valeur 31. Alors, quelles sont les syntaxes d'expansion qui permettent de réaliser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions Alors, pour réaliser une addition, c'est très simple. En fait, c'est juste $N0 plus N1, voilà, avec les doubles parenthèses. Donc comme ça, par exemple, je fais 5 plus 2, voilà, donc on a déjà vu, ça fait 7. Alors maintenant, pour faire des soustractions, on va faire la même chose cette fois-ci avec un moins. Voilà. Pour faire donc, des multiplications, c'est la même chose avec un étoile. Pour faire des divisions, donc par exemple, on va faire 5 divisé par 2. Et là, on obtient 2. Alors, n'oubliez pas hein, que le résultat est toujours un entier, parce que normalement, 5 divisé par 2, cela aurait dû être égal à 2,5. Mais là, dans la mesure où on travaille toujours avec des entiers relatifs, donc les résultats, finalement, ne seront jamais des flottants, donc des valeurs réelles. Alors, quelle syntaxe va permettre de calculer une puissance Alors, Pour faire des puissances, c'est aussi simple que ce qu'on a vu. Par exemple, si on veut faire 5 puissance 2, voilà au lieu de mettre une seule étoile qui correspondait à, à l'opérateur arithmétique de multiplication, là, on utilise deux étoiles successives qui correspondent au symbole de la puissance. Et là, 5 puissance 2, c'est bien égal à 25. Alors, quelle syntaxe va permettre d'obtenir le reste d'une division euclidienne Alors, pour calculer donc, le reste d'une division entière... Donc ce qu'on va faire, une division euclidienne, on utilise la syntaxe avec donc, un pourcentage. Voilà. Alors avant de voir comment calculer le reste d'une division entière avec Bash, faisons quelques rappels mathématiques. Alors, la division d'entiers est également appelée une division euclidienne et permet de diviser deux entiers naturels. On appelle le reste de la division de deux entiers A par B l'entier R qui appartient au couple Q, R tel que A est égal à B fois Q plus R. Donc prenons un exemple où l'on souhaite par exemple connaître reste, le reste de la division 13 par 10. Donc ce qu'on va faire, voilà. c'est ce qu qu'on va poser 13 est égal à 10 fois Q plus R. Donc on est d'accord hein, là-dessus. Alors on voit qu'un couple QR qui répond bien à cette équation, c'est le couple Q égale 1 et R égale 3. On est d'accord, hein, car 10 fois 1 ça fait 10, plus 3 ça fait 13. Voilà. Et donc là, dans la mesure où on a été capable de découvrir ce qu'était le R, on sait que R est le reste justement de la division entière. Et donc si maintenant on cherche à vérifier ça en bâche, on fait juste 13% dans le 10, et là on voit bien que R est égal à 3. Alors, quelle syntaxe d'expansion permet de faire des comparaisons arithmétiques alors, pour ça, on va utiliser la syntaxe double parenthèse N1 opérateur N2, où opérateur est un opérateur de comparaison ar arithmétique tel que inférieur, égal, supérieur, etc. Alors, le résultat d'une expansion de comparaison arithmétique fonctionne à l'opposé du résultat d'un test bash arithmétique, c'est-à-dire que la valeur de pour l'interrogation avec la syntaxe du test bash, hein, souvenez-vous, donc c'était cette syntaxe-là, par exemple, si je voulais faire donc, inférieur, on mettait l'excès si par exemple je veux savoir si n0 est inférieur à n1, donc on utilisait en gros cette syntaxe-là, le less than. Voilà. Et donc, si la comparaison est vraie, alors le résultat renvoyé est égal à 1, sinon c'est 0. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand on utilise des tests arithmétiques, le résultat renvoyé par interrogation généralement quand le test passe, il est égal à 0, et quand le test échoue, il est égal à 1. Tandis que là, quand on va être dans des comparaisons arithmétiques avec justement les expansions arithmétiques, ce sera l'inverse, c'est-à-dire si le résultat passe à ce moment-là c'est égal à 1, sinon s'il échoue c'est égal à 0. Voilà, donc prenons un exemple, donc dans cet exemple on va afficher le résultat de la comparaison arithmétique 5 inférieur à 3 en utilisant successivement la syntaxe d'expansion arithmétique et en utilisant la variable point d'interrogation suite à un test bash arithmétique. Donc c'est ce qu'on va faire, par exemple, est-ce que 5, donc avec un test bash était, est inférieur à 3 Donc là le test bash nous renvoie à 1. Ça veut dire que le test a échoué. Pourquoi Parce qu'effectivement, 5 n'est pas inférieur à 3. Et si maintenant, donc je fais la même chose, cette fois-ci avec une expansion arithmétique, est-ce que 5 est inférieur à 3 Et là, le système renvoie 0, et comme on l'a vu, 0, ça veut dire que avec l'expansion arithmétique, euh, la comparaison arithmétique justement a échoué.